Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui nous sommes le 19 mai et nous arrivons à Malaga en Espagne. Théâtre, euh, où on attend en fait va nous chercher pour aller faire une excursion à la Grenade. Oh! Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 mai, c'est le dernier jour à bord du Disney Magic, nous sommes à Cartagena en Espagne et on va essayer de profiter au maximum de cette journée et on va déjà commencer par notre dernier petit déjeuner au Cabana soir, c'est Disney Dreams euh, au théâtre. Alors, on n'a pas le droit de filmer, donc je vous mets des petites euh, euh, images tout de suite. À savoir que ce spectacle, c'est un spectacle qui va vous tirer les larmes des yeux le dernier soir et qui va vous dire reviens, reviens, reviens. Et vous savez quoi bah, je vais revenir. Park, Reach for stars in the sky. You can fly, you can fly, you can fly.